Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Roblox. Et ouais, j'ai envie de changer un petit peu. On va se trouver sur Roblox. Voilà, donc il y aura un peu de Roblox. Si vous voulez plus de Roblox, bah dites-le en commentaire. Au moins, ça c'est fait. Au passage, c'est pas à liker la vidéo, s'abonner, euh, mettre un petit commentaire si vous voulez plus de Roblox, notamment. Monsieur, Me c'est mes réseaux sociaux. Voilà, donc vous connaissez toutes les phrases de Youtubeur Je vais pas vous embêter avec ça. Et du coup, du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette map Roblox Alors cette map Roblox c'est un petit peu un espèce de escape game. Voilà c'est une map un peu euh, voilà escape game donc on peut faire un peu ce qu'on veut donc il y a plusieurs euh, plusieurs petits trucs, on peut dire ça comme ça, donc il y a la boutique notamment, hein, toujours Alpha Moso basique. Et il y a Amuré, alors Amuré on s'en fout un petit peu, nous ce qui nous intéresse c'est construire et les maps des autres personnes. Voilà, au moins je vous en veux pas trop avec l'intro parce que c'est assez vite. Du coup, alors, on va, déjà, euh, on va déjà regarder un petit peu ce que c'est. Alors j'ai un peu d'argent. Donc j'ai pas j'ai pas joué. Mais on va regarder un petit peu ce que c'est que tout ça. Et euh, après je pense qu'on ira faire un peu des euh, les parcours des autres euh, des autres personnes. S'il y a encore du monde, parce que tout à l'heure quand je me suis connecté, il n'y avait personne. Donc voilà. Alors je vais faire un petit. Je vais, je vais faire un petit parcours et euh, on se trouve juste après. Hein. Et du coup j'ai fait mon petit mon petit euh, mon petit parcours on va dire donc je sais pas si on ira jusqu'au bout mais bon alors qu'est ce que c'est que ceci d'accord c'est une, une plateforme qui bouge en fonction de là où on est ouais, c'est ça alors stabilise-toi voilà ça c'est quoi c'est une plateforme qui disparaît d'accord donc la dernière elle disparaît c'est bon à noter quand on va faire les autres parcours il ah, y a même une personne qui, euh, qui fait le nôtre d'accord donc allez, allez allez allez allez hop donc ça c'est quoi donc ça c'est les, les petites plateformes qui disparaissent qu'est ce que c'est que cette espèce de labyrinthe c'est euh, une espèce de labyrinthe Oups, ça n'a pas l'air des trains qu'est ce que c'est d'accord donc je pense qu'on doit avoir quatre portes et, euh, enfin, plusieurs portes et je pense que ça va être euh, ça doit être un petit labyrinthe il faut trouver la bonne porte hop ah, mais... ah ouais d'accord en fait c'est la première qui... D'accord c'est aléatoire celle qui disparaît. Très bien. Très bien très bien très bien. Alors ça c'est fait. Ça c'est simple. Hop hop hop hop hop. Donc c'est pas la rouge. Donc c'est pas elle. On va essayer celle-ci. Ok donc c'est celle-là. Alors ça c'est quoi Hop hop hop hop. Ok, donc ça c'est des murs à sauter je pense. Ouais c'est ça. Oulala, comme toi un petit peu. Alors ça, ça doit être. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon du coup je vous ai parlé tout le tout le chemin là. Donc euh, au moins, on va directement au but principal. Alors ça je pense qu'il faut pas toucher le rouge. Hein. Notamment euh, ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh les canards Satan. C'est des canards Satan, ça c'est pas possible. C'est vraiment genre.. Euh... C'est des canards de, du diable. Ils sortent tout droit des enfers. Des enfers. Ok, donc bon, ça c'est une espèce de petite plateforme. Ça, ça a l'air bien relou. Ok, d'accord. Donc on va essayer de pas tomber. Hop là. Hop hop. hop. Et je suis mort quand même. Et du coup c'est reparti pour refaire tout le chemin. Bon j'ai réussi à passer. Ça, ça, ça, ça va quand on est un peu dézoomé. Mais quand on est en première personne, c'est.. Euh... Ah bah c'est dur. hein. Ok, ah oh, d'accord, ils disparaissent les rochers, d'accord. Donc, ça c'est des trampolines, je parie, ouais. Trampolines qui ne rebondissent pas trop. Alors, non, non, voilà. Donc, ça c'est du tamur, ok. C'est pas très dur en fait, c'est vraiment genre euh, pour escalader. Alors, ensuite on a ça. En plus, hop. Bah, vu que c'est un mur, on peut pas retourner en arrière, donc on est obligé de finir le, le parcours ou de mourir. En plus, c'est un mur, mais quand même assez épais. Alors, la fameuse technique de la petite caméra. Ok, donc, c'est la rouge. Et je suis quand même mort. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'on n'a pas le droit de sauter. Et pas ben, du coup, c'est reparti pour se refaire tout le chemin. Eh les gens, je crois que j'ai le parcours le plus grand du, euh, du serveur. Regardez-moi ça Bon on va tester d'autres parcours d'autres personnes. Alors on va c'est celui-là au moins on... ça va être un petit truc. Que... Alors ça on connaît. Hop hop hop. Ça c'est quoi C'est des espèces de plateformes en forme de boule. Très bien, de passer ça surface du contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci On va tester ça alors je pense que ça doit être la même chose que que, que ceci mais en noir en noir et en rouge donc ça c'est les fameuses cases hop hop donc là c'est la même chose ensuite les canards diaboliques les trampolines qui sautent pas trop les plateformes en, en forme de boule donc là je crois qu'on a pas moyen de, de tricher ça. Non. Bon, on paraît quelle couleur Allez, je parie jaune. Allez, je suis mort. En fait, je suis plus fort pour trouver celle qui, qui nous permet de, de, de, de suicider en fait. Que de trouver celle, euh, celle qui nous font gagner. Ah ouais, d'accord, ils ont des trucs euh, personnalisés on va dire. Quoi Pourquoi je. Pourquoi j'ai un truc qui m'a permis d'aller super vite Comment c'est possible Hop, hop. Ah bah vas-y, saute dans le vide. Saute dans le vide, on dira rien. Alors, on va tester un autre. Ça, c'est les plateformes... Euh, les plateformes... Euh, qui, ouf, pas... Bah, faut, voilà, c'est les petits trucs... Euh, voilà, vous m'avez compris quoi. Ensuite, là, il ne faut pas toucher le bleu. C'est simple, c'est très simple. On va dire je joue en première personne parce que bon... Je trouve que c'est mieux. Alors ça, ça a l'air d'être un peu plus complexe. Ouais, c'est quand même plus complexe. Ce truc là moi, j'aime bien. Il est quand même... Euh, c'est complexe. Et ça se voit qu'il y a une personne qui vient de commencer là. Voici celui-là. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pas prise de tête. Hein. C'est vraiment une vidéo... Euh, tout ce qu'il y a de plus euh, simple, quoi. Là ah oui je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, voilà, oh ça tourne, je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, euh, bah parce que j'étais en train de faire mon stage donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo, j'adore son skin, il est vraiment classe, bref, et euh, donc, ouais, donc là je reprends les vidéos, je reprends une vidéo par semaine bien sûr, voilà, donc il n'y a pas vraiment de, de jours précis, d'itinéraires précises ou d'heures précises, mais voilà donc c'est un petit truc comme ça. Et euh, voilà, donc on reprend le, le rythme de vidéo. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ensuite, ça, ça, ça, ça, ça. Ah bon, c'est... Euh, une fois qu'on a l'habitude de... Ah ben, on commence à devenir plus fort, hein. ça c'est sûr. Vous voyez comment je suis en train de, de trahir le truc bah y'a vraiment par contre les, les troponines qui me bloquent Et par contre y'a vraiment tout le monde qui, euh, qui teste le mien hein. oh. Ah je sais pas ce qui qui est le plus long hein, en vrai D'ailleurs ce qui sort c'est que ça joue entre lui et moi On va construire encore des trucs hein. Je pense qu'on a vraiment le plus long du serveur euh, on va remettre un petit truc euh, un petit peu relou hein. Donc euh, on va mettre quoi d'autre on va mettre ça, moi ça. Non, vous savez quoi On va mettre des portes. On va mettre celui-là. Et on va mettre. Hum... <rire> on va essayer d'avoir celui-là après. Enfin, peut-être, si j'arrive. Oh J'adore son skin à lui aussi. Avec les petits personnages là. J'adore. Pourquoi t'as as mis sur la tête toi mais moi je veux je la même chose, je vais aller sur la tête. Regardez-moi ça. J'adore son skin aussi. Euh, alors voici lequel lui il a un petit peu avancé, il a mis des boules. Très bien, il vient de tomber dans le vide. C'est vraiment simple ce truc. Hop hop hop hop. En plus on a pas moyen de, de sauter hein, mais sur au-dessus au-dessus de, de ça c'est pas, pas possible j'ai déjà essayé euh, d'ailleurs version de luxe ça sert à quoi est ce que c'est euh, gratuit mmh. non. non non non non on peut quand même acheter de l'argent ah euh... non ça, ça s'achète de luxe ah, c'est là c'est qu'on peut acheter de l'argent c'est là donc on peut avoir 300 000 pour, euh, pour 1500 pour bucks, donc je sais pas si c'est rentable euh, moi j'avais à peu près 6000 donc j'avais à peu près l'équivalent de, de 200 Robux à peu près donc euh, bon, c'est l'argent que j'ai réussi à, à avoir juste en mode, je me suis connecté qu'une seule fois hein, donc euh, je vous connecte qu'une seule, vous vous qu seule fois et c'est le genre de jeu en fait qui vous donne de l'argent euh, même quand c'est pas connecté et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool, hop, hop, what the fuck Pourquoi j'ai jeté, jeté aussi haut C'est pas normal. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Il vient, il, vient de me, il vient de me sauter dessus, littéralement. Bref. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un, petit max, un maximum de commentaires. À vous abonner. Et tout le, tout, tout le rapiapia. Me suivre sur Instagram, bien sûr, sur Discord si vous voulez bah, avoir euh, contact avec, euh, avec moi et toute ma communauté. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos, bah, tout est dans la chaîne. Il y a aussi là, là, normalement, la petite fiche voilà, que je vous ai mis. Et voilà, donc, euh, moi je vous dis, n'écoutez pas en radio, faites ce qui vous fait kiffer. Ciao, ciao